Le calendrier de l'Avent 2016 de Toddy Pies. Jour 11 Cela fait maintenant deux heures que deux blondes patrouillent dans la forêt, quand l'une dit à l'autre « Bon, qu'il ait des guirlandes ou qu'il n'en ait pas, le prochain sapin, on le prend. »